Bonjour mes chers élèves, bienvenue. Alors c'est la rentrée scolaire. Vous avez donc deux semaines d'évaluation diagnostique. Alors regardez s'il vous plaît ici. Voici une image qui représente ici les vacances d'été. Alors un été à danger. Alors tout le monde ici s'amuse puisque c'est l'été. Ce sont les vacances. Quelle bonnes vacances. Alors suivez avec moi, s'il vous plaît, ce texte. Écoutez bien. Après, vous faites la lecture. Un été à Tanger. C'est l'été. Hamza part en vacances chez son oncle à Tanger. Il est content de revoir son cousin Salim. Chaque matin, après un bon petit déjeuner, ils prennent leurs sacs et vont à la plage. Ils passent des heures à nager et à s'amuser sur le sable doré. Quelle joie d'être en vacances, d'après Raja Boris. Alors maintenant la lecture. Un été à Tanger. C'est l'été Hamza part en vacances chez son oncle à Tanger. C'est l'été. Hamza part en vacances chez son oncle à Tanger. Elle est contente de revoir son cousin Salim. Elle est contente de revoir son cousin Salim. Chaque matin, après un bon petit-déjeuner, ils prennent leurs sacs et vont à la plage. Chaque matin, après un bon petit-déjeuner, ils prennent leur sacs et vont à la plage. Ils passent des heures à nager et à s'amuser sur le sable doré. Ils prennent leurs sacs et vont à la plage. Passe elle, matin, bon petit déjeuner, elle, prend elle passe des heures à nager et à s'amuser sur le sable doré. Quelle joie d'être en vacances! Quelle joie d'être en vacances! Un été à Tanger. C'est l'été, Hamza part en vacances chez son oncle à Tanger. Il est content de revoir son cousin Salim. Chaque matin, après un bon petit déjeuner, elles prennent leur sac et vont à la plage. Elles passent des heures à nager et à s'amuser sur le sable doré. Quelle joie d'être en vacances